Et bonjour J'espère que vous allez bien, bonjour Youtube euh, On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide de Stukhoff Alors Stukov qui est un, un support Assez flexible mine de rien il peut faire pas mal de choses Le gros point faible de Soukov, parce que honnêtement il a beaucoup de points forts hein. C'est un perso qui a énormément de points forts Il a déjà faut pas l'oublier les plus grosses auto-attaques du jeu Eh oui plus que du Tral, plus que du Ragnaros, plus que des assassins mêlés, plus que tout en fait, C'est celui qui a les plus grosses auto-attaques du jeu Mais il a également un bon... Euh, C'est pas non plus une fontaine de soins mais il en est pas loin Il a quand même un côté fontaine de soins avec beaucoup de heal en zone Il a également du burst heal il a également de la, du sustain heal, donc du soin sur la durée, du burst heal, donc du soin énorme d'un coup euh, Il a du contrôle, donc là on peut, sur le papier on se dit ah ouais c'est un perso qui a tout en fait Il a également euh, la possibilité d'être très playmaker, on y reviendra juste après Un bon skill cap, euh, j'ai vu que ce perso plaît aussi à Baello Donc c'est un perso qui est... Alors après le problème c'est que souvent à Baello les Stukovs sont... ne savent pas vraiment euh, la force de leur pick Mais euh, Stukov c'est... je dirais que c'est pas si facile à prendre en main mais... Appuyer sur A tout le monde peut le faire Appuyer sur D tout le monde peut le faire aussi Par contre faire les combos de Stukov C'est là vraiment où vous allez voir l'intérêt du pic et la force du perso Du coup c'est un des supports qui a l'un des plus gros skill cap du jeu Honnêtement, Stukov Bien le jouer ça, c'est assez énorme Mais il a un problème Comme je l'ai dit il a un point faible Le point faible c'est qu'il n'a pas de purification C'est un des rares supports qui n'a pas de purification Il compense ça par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses Notamment le côté offensif Alors commençons par parler de ses euh, sorts tout d'abord, pendant que Arthas décide de Hint, donc nous avons pour commencer le virus régénérateur. Alors je vous invite bien sûr à aller regarder les vidéos de From Zero to Heroes parce qu'on va parler d'un petit tips sur Stukov mais j'y reviendrai après Virus régénérateur 10 secondes de temps de recharge donc ça lâche un virus hop. qui vous le voyez hein, indique le temps ici au dessus vous avez l'indicateur de temps Et donc ça soigne de 487 points de vie en 4,5 secondes Alors attention avec les, les valeurs parce que généralement tu te dis ah ouais 500 PV euh, niveau 20 euh, c'est pas dégueulasse et tout en 4,5 secondes Donc ça soigne pas tant que ça en fait hein, c'est très lent par contre, chaque virus régénérateur peut se propager à un héros allié proche toutes les 0,75 secondes. Du coup, hop, vous pouvez faire ça et il y a votre pote qui prend le heal. Et comme vous le voyez, il y a une surbrillance sur le D. Puisque le D, en fait, si vous le faites péter, ça a 16 secondes de temps de recharge. L'éruption virale, à l'activation, fait exploser tous les pathogènes de ce tout cas. Alors, enfin, les pathogènes, c'est quoi C'est le A et le Z. C'est tous les agents infectieux, tous les virus, en fait. Donc, les pathogènes explosent. Chaque virus régénérateur rend 987 points de vie à son hôte. Donc en plus de donner 487 de points de vie, il va faire péter le truc et faire péter donc 1000 de soins euh, sur un ou plus de personnes Par exemple là si je fais ça et ça, je fais exploser le dé, instantanément j'ai euh, le, le heal qui est parti sur le donc 1067 sur le petit copain Mais également sur moi, donc potentiellement un burst heal de zone assez énorme Par contre c'est 16 secondes de temps de recharge, donc faut pas faire n'importe quoi avec Et euh, si jamais c'est aussi, euh, on va le voir avec l'agent infectieux, le Z. Le Z c'est exactement le même délire sauf que là c'est un code couleur violet C'est pareil, alors c'est pas 4,5 secondes pour le coup c'est 3 secondes donc il va, il s'écoule un peu plus vite euh, Ça c'est un peu chiant d'ailleurs, si ça pouvait euh, durer à peu près autant de temps ce serait vraiment pas mal Pour pouvoir un peu euh, penser à, à pas mal de choses Et du coup le Z lui il dure que 3 secondes, il fait des dégâts, 44 points de dégâts par seconde Et le ralenti de 5%, le ralentissement s'intensifie pour atteindre un maximum de 50% après 3 secondes L'agent infectieux inflige 193 points de dégâts supplémentaires quand il est retiré ou qu'il expire. Donc c'est pas énorme. Hein. Comme vous le voyez, les dégâts sont pas euh, incroyables. Un petit dégât au départ, une petite explosion à la fin, c'est pas terrible. Mais l'intérêt, c'est que si vous faites, par exemple, heal sur le pote et Z là, eh bien vous faites, faites exploser, ça fait burst heal pour le pote et des dégâts sur les adversaires. Et mine de rien, l'explosion, bah 219 plus le fait que quand le Z fini, ça fait des dégâts supplémentaires, tout ça, bah, ça donne, là vous voyez, je viens de faire 1000, bon sur deux gars, mais j'ai fait 1000 de dégâts juste avec le Z, donc en faisant péter le Z avec le D, donc c'est pas dégueulasse quand même, mais l'intérêt, ça va surtout être, en tout cas utilisé offensivement, l'intérêt ça va être de pouvoir à la fois soigner vos potes tout en étant offensif avec la menace larvée, ça c'est le grand point, enfin c'est la compétence qui fait connaître Stukov, c'est le silence, à l'emplacement ciblé une zone qui réduit les ennemis autres que les bâtiments au silence Et leur inflige 298 points de dégâts par seconde Inflige des dégâts réduits de 50% aux cibles non héroïques Ça fait moins mal sur les euh, sur les sbires La canalisation ne coûte pas de mana et se poursuit jusqu'à annulation ou interruption Donc en gros vous mettez le E et vous pouvez arrêter Ça s'arrête, ça s'arrêtera pas tant que vous n'avez pas annulé votre E Le truc c'est que en fait les dégâts on a l'impression là regardez les dégâts c'est incroyable et tout ça n'arrivera jamais comme ça hein, en game hein. Le E, il euh, y a forcément euh, les, les adversaires vont sortir Sachant que le E ne slow pas, il n'y a aucun contrôle sur le E Donc généralement Vous avez en fait donc le E de base sert à rien Sauf par exemple pour casser un ultime J'ai par exemple des cards ou un pogo TC. Bah oui vous avez claqué le E Vous voyez un Shane qui veut lancer un triple panda Stukov est très fort contre Shane justement à cause de son silence Là ok Et le silence vous voyez il a 10 secondes de temps de recharge Donc faut pas faire n'importe quoi Et on va parler d'un combo du coup Parlons de combo avant d'attaquer des talents Parce que ça c'est le truc qui va montrer des bons Stukov, des mauvais C'est à partir du 13 aussi ça va vous aider avec la réaction infectieuse Mais j'y reviendrai après Stukov Il faut Z un mec E et faire péter le dé, parce que vous pouvez faire péter le dé pendant la canalisation du E et c'est ça qui va faire la différence, je vais faire le temps de recharge comme ça je peux le lancer sur Arthas Mais l'idée c'est que vous mettez ça et là vous le faites péter, le dé fait une énorme explosion qui slow hein, 70% de slow pendant 2 secondes et en plus de ça, ça fait les dégâts donc 70% de slow ça fait que le gars ne peut pas sortir de votre E et votre E du coup bah, va pouvoir activer les dégâts après il y a un autre problème aussi chez les Stukov La plupart des gens, comme pour White Mane, comme il y a une canalisation immobile hop, on va faire ça Alors là il, ouais, le bot fait n'importe quoi Il préfère s'empaler sur les tours malheureusement Parce que normalement il aurait dû reculer et du coup tu fais ED et il est mort Mais le truc, c'est que la plupart des Stukov font des canalisations en E sans rien Ah oui, voilà Arthas, hein, il sort et du coup as, ça sert à rien Donc c'est pas extraordinaire L'utilisation du E comme ça c'est rarement intéressant Le truc maintenant vous voyez le, le slow est énorme, et mes autos, bon là il y a le blocage hein. Vous allez voir, hein. les autos non, sont... Souhaiter, souhaiter, souhaiter, 572 les, les, les au niveau 20, 20. c'est énorme Et en l'occurrence, le problème de Stukov, comme je le disais C'est que le E, comme je l'ai dit, ne, est souvent utilisé pour rien Comme ça Et du coup le Z bah, perd énormément d'intérêt Parce que le principe du combo, encore une fois, ça va être de faire péter le D sous le Z Avec le e. comme ça votre E aussi, qui normalement peut faire beaucoup de dégâts comme vous l'avez vu si le mec sort du E instantanément, il n'y a pas de dégâts. Donc le fait d'avoir l'énorme slow, bah ça fait que votre E va servir à quelque chose, il va avoir des dégâts. Donc là, je vais pouvoir vous le montrer. Il fait des mouvements random. En tous les cas, le, le E, en fait, pourra vraiment... Et surtout, garder le mec dans le silence. Il est slow et dans le silence. Et si le gars est ralenti à 70% dans un silence, et ça vaut quasiment un stun, en fait. Parce que le mec peut quasiment pas bouger. Et en plus il ne peut pas lancer de compétences puisqu'il est silence Donc c'est très très fort, le silence est excellent sur Stukov Mais il faut le rentabiliser et Le problème c'est voilà, les, les E dans le vide ça sert souvent à rien et c'est du gaspillage de mana Stukov peut être assez manavore mine de rien et le E coûte 60 de mana donc c'est pas n'importe quoi 50 de mana sur le Z, 40 de mana ça peut partir très très vite Alors un petit conseil sur Stukov La plupart du temps Avant d'attaquer les talents encore le, le petit tips de gameplay et là il est slow, il peut pas bouger, bon il va pas bouger parce que c'est un bot mais il bouge pas Et du coup vous maximisez les, les dégâts en fait, hein. maximisez vos dégâts Et vous permettez aussi à vos alliés de pouvoir profiter du kill Alors le problème avec Stukov, la plupart du temps, et c'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir les From Zero to Heroes C'est que vous mettez un heal sur votre pote et le pote il part tout seul Et du coup vous perdez votre contamination de, de, de zone donc généralement, non c'est pas ça que je vais faire. Hop. Généralement, ce que je conseille avec Stukov, sauf si vraiment le mec est dans la merde et du coup c'est lui qu'il faut que tu sauves, généralement ce que je conseille avec Stukov, c'est le Alt A. Si vous faites Alt sur un sort, il va le lancer sur lui-même. Par exemple, si je fais Alt E, le E va se lancer sur moi, au centre. Mais en support, ce qui est très important, ça marche avec les regards, les White Men, tout ça. Le Alt A, ça vous permet d'activer le A sur vous et du coup d'aller vers les alliés pour pouvoir les soigner avec le A. Et ensuite vous ça faites fait péter le dé pour le sauver Comme ça, même s'il y a un pote qui part un peu trop loin bah vous, vous pouvez rejoindre les autres Regrouper avec votre équipe Et du coup, le, euh, le virus, lui, il va pouvoir se, se, se partager Bonne thématique en ce moment surtout Attaquons les talents du coup Maintenant, on a tout simplement Le palier a été beaucoup changé sur Stukov Il y a eu énormément, le, le rework, il y a eu plein plein plein de, de changements Même après le rework mais Stukov a eu des, des, des changements de palier excellemment intéressants puisque vous avez 3 talents très très forts sur Stukov au niveau 1 et un qui est bien. Vous, moi je commence, je vais commencer par l'épine que je conseille parce que épine neural ce qui est génial c'est que vous soyez bronze ou grand master ça marchera toujours et surtout en, en solo queue c'est excellent parce que vos attaques de base sont désormais portées à distance donc vous vous exposez moins donc vous pouvez faciliter euh, des choses et surtout elles ralentissent de 20% pendant 1,5 secondes Mais inflige par contre des dégâts réduits de 40% Parce que bon, si vous mettiez du 577 de zone euh, C'est énorme hein. Donc euh, Moi personnellement, pourquoi je joue ça Bah ça fait que chaque auto-attaque ralentit Donc ça veut dire que vos carry vont pouvoir plus facilement faire des dégâts Et vous allez calmer un petit peu les adversaires Que ce soit des tanks ou des assassins Et surtout, en fait il y a un truc con Et si le mec est slow eh ben vous pouvez poser plus facilement le Z et du coup faire exploser le combo plus facilement donc j'adore euh personnellement les oh neurale et si le mec est slow bah vous pouvez plus facilement perma-slow le gars en le retapant en le retapant, en le retapant. et même avec 40% de dégâts en moins Stukov a l'une des plus grosses auto-attaques du jeu parce que sans, en étant encore à corps il a la plus grosse auto-attaque du jeu avec les neurale il a l'une des plus grosses auto-attaques du jeu donc c'est excellemment fort euh, ensuite nous avons le balisto -sport. alors là je vais faire un, une, bien sûr un, un clin d'œil au grand EOEA puisque euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le Covid évidemment le Stukovid le balistosport réactive excellent puisque euh, quand vous, vos PV descendent en toutes 50% en fait il va y avoir un Z qui va partir forcément donc l'agent infectieux donc un Z automatique en dehors de votre Z Il y a un Z automatique qui part au, autour de vous Donc ça va toucher tous les héros ennemis et potentiellement bah, ça peut vous assurer de placer le combo, euh, vous n'avez pas besoin du skill skillshot, du Z Donc ça va vous permettre par exemple, bah, vous perdez les 50%, là il y a l'agent infectieux qui part Et du coup faites ça, boum, vous avez même pas besoin de Z en fait, vous gagnez un temps précieux Très très fort contre le dive évidemment, contre des trucs qui veulent vous rentrer dedans Genre les butchers etc, bah, c'est excellemment fort contre pour vous protéger vous même en fait hein, Puisque vous allez pouvoir faire péter le dé direct Mais surtout, surtout même en fait Stukov bah, comme vous avez le Z de placer sur un ennemi derrière vous pouvez facilement faire péter le D vous soigner, vous remonter et refaire proc le balistosport par la suite. Alors ça a quand même un temps de recharge de 15 secondes. Pourquoi Parce que ça pourrait être vraiment godlike hein, sinon. Hein. Le stukov il y va, il pose le Z, il appuie sur D, il se remonte full PV, il repart, il revient etc. instantanément. Mais du coup vous pouvez potentiellement arriver à 50% PV, faire péter le... enfin proc un Z partout et ensuite eh bien euh, assurer donc vos E et autres. Et vous remontez du coup avec le A avec, en faisant péter le D Il y a tout le monde qui est slow Ou potentiellement route avec le 13 Et vous du coup derrière eh bien, vous êtes remonté Donc ça fait vraiment le café hein, Ça peut vraiment faire le café le balisto sport, Mais je conseille surtout contre le dive Ensuite nous avons un autre talent qui est pas mauvais non plus C'est le toucher purulent Donc si vous touchez avec le Z des héros ennemis Une fois 15 0 touché ça réduit le temps de recharge de 2,5 secondes Donc vous passez de 10 à euh, 7,5 et ça réduit le coût en mana de 25 points, donc la moitié, hein, c'est quand même la moitié du coût en mana qui est réduit, Donc c'est plutôt pas mal Et si vous touchez 30 héros, ce qui est long par contre, hein, toucher 30 héros c'est très long Ça réduit le temps de recharge de 2,5 secondes supplémentaires Donc on passe de 10 secondes de CD à 5 secondes de CD, donc c'est vraiment bien Et surtout, eh bien, le Z ne coûte plus de mana Et ça, bah c'est pas mal, pour l'économie de mana c'est vraiment fort Le problème de, du toucher purulent c'est que la quête est quand même très longue Potentiellement à valider, et si vous n'avez pas validé même les 15 touches peuvent être longues, donc c'est ça la difficulté. Mais en soi, le toucher purulent n'est pas mauvais pour l'économie de mana, ça peut être vraiment excellent. Mais moi, je conseille vraiment l'épine neural. Et enfin, vous avez la surinfection. La menace larvée qui inflige 100% de dégâts supplémentaires aux adverses, dont les points de vie sont inférieurs à 30%. Alors, vous pourriez me dire, mais attends, mais c'est trop fort en fait, ça. Bah pas tant que ça, parce que le souci, c'est que c'est un finisher et vous êtes un support. Donc oui, bien sûr, vous allez utiliser votre Z et votre E offensivement, mais... C'est 30%, hein. c'est quand l'ennemi n'a plus que 30% de ses PV Vous, vous êtes un initiateur généralement avec Stukov. Vous mettez le route, vous mettez le ZED, le combo, boum, le mec bouge pas. Vos potes vont, vont, vont le faire le travail. Et généralement, donc comme j'ai ah oui, oublié de le dire, mais le problème des Stukov aussi avec canalisation immobile comme White c'est que vous ne bougez pas et du coup vous êtes une cible facile. Donc généralement, en plus, vous allez faire un Z sur l'adversaire par exemple. Alors, on va mettre les temps de recharge. Vous allez faire un z un e explosion. Et limite là vous allez arrêter parce que s'il y a des dangers, je sais pas moi, un, un Stitches qui veut vous hook, un Keltas qui veut vous mettre une rupture de gravité ou je sais pas quoi, bah il faut bouger. Donc des fois vous allez juste faire ça, assurer le, le dé et ensuite vous allez repartir en fait. Bon enfin, après si vous pouvez rester en place, restez en place hein, évidemment. Mais il y a des moments où il faut penser à regarder ce qui se passe à côté genre est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent me punir, un ETC qui va bah, me glisser à de pogo ou des trucs comme ça. Du coup bah il faut peut-être que j'arrête la canalisation, ça c'est un truc que je vois... Même des joueurs qui ont des bonnes mécaniques sur les combos et tout, ils pensent pas à arrêter comme une white man qui z, elle reste à z jusqu'au bout et du coup elle se fait glissade et elle meurt. Donc attention à bien penser à ça. C'est pour ça que la surinfection bah, c'est vraiment... En fait le problème c'est que le talent en soi est bien mais ça colle pas trop avec le perso en fait. Niveau 4, niveau 4 nous avons, mais en gros potentiellement avec du double support et encore je trouve pas ça ouf. Niveau 4. Niveau 4, alors là on a deux talents qui sont excellents et un troisième qui est bien aussi. De toute façon, Stukov n'a pas de mauvais talent. Vraiment, il n'a pas de mauvais talent. Maintenant, il y a des talents qui sont meilleurs dans certaines situations que d'autres. Alors, personnellement, j'aime beaucoup l'épidémie. C'est un talent générique. Vous vous tromperez rarement en jouant à épidémie. Mais le truc, c'est qu'il y a des games où l'armure biotique sera méga forte. Alors l'épidémie pour commencer si trois cibles sont touchées par le A réduit son temps de recharge de 2 secondes donc plus de soins et ça rend 10 points de mana donc un peu plus euh, de, ça, en gros au lieu d'avoir 40 de coups en mana ça ne coûte que 30 donc c'est une petite économie mais ça permet aussi de soigner un peu plus sur la durée l'épidémie du coup, ça marche avec Stukov donc vous faites ALT A il faut toucher juste 2 héros et vous avez votre épidémie qui proc donc ça c'est plutôt sympa maintenant l'armure biotique c'est très très très très fort Vraiment, je tiens à le dire, c'est moins générique que l'épidémie, mais l'armure biotique, s'il y a même un seul auto-attaqueur très fort, genre un Raynor, un Greymane, l'armure biotique, monstrueux. Votre A, en plus de soigner, va conférer 15 d'armure de manière générale, hein, dès que le A est proc, euh, toute la durée du A, le mec a 15 points d'armure, sachant que si vous faites péter le dé, c'est 75 d'armure et c'est pas des stacks d'armure, comme euh, genre deux autos, tout ça. Ça marche pendant 2,5 secondes, donc même contre Tracer c'est fort, même contre Ticus, c'est fort qui tape très très vite, qui sont généralement les anti-blocages. Mais là c'est une durée d'armure, donc pendant 2,5 secondes, toutes les auto-attaques font 75% de dégâts en moins, et ça c'est monstrueux. Vous êtes contre du Tral, du Raynor, armure biotique c'est fort. Vous êtes enfin armure biotique va être très souvent joué, mais je conseille l'épidémie parce que l'épidémie bah, c'est générique euh, sur toutes les games ça marchera. Armure biotique par contre contre des autos. Et même les moindres petits auto attaqueurs c'est vraiment très fort. Et enfin la régénération virale qui est excellent bien sûr. Mais le problème c'est que ces deux là sont... Bah, les deux, ces deux là pro proc sur un talent, enfin sur une compétence que vous avez toutes les 10 secondes. Alors que celui là, et celui là même réduit le temps de recharge. Alors que celui là c'est sur le palier à 16 secondes. Enfin sur le enfin sur la, le sort à 16 secondes donc c'est moins fort. Le truc c'est que les points de vie sont euh, augmentés de 30%. Donc c'est un burst heal énorme sur le dé. Hein, sachant que 30% sur 1000 les valeurs sont folles. Mais seul, faut il faut qu'il y ait trois alliés touchés par le A au moment où le D proc Sachant que parfois vous allez attendre Vous allez mettre le A sur lui etc Vous allez vouloir toucher tout le monde Et là vous allez faire péter le D Et par exemple vous allez penser au Z aussi en même temps Donc il y a une sacrée gymnastique intellectuelle qui va se marcher en mode On va essayer de lancer le Z sur des mecs en même temps il les potes Du coup bah, parfois vous pourrez pas euh, Il faut sauver un pote par exemple un seul pote Bah euh, le régénération de la régénération virale ne procera pas Parce que bah, vous n'êtes pas assez nombreux Donc c'est trop situationnel, je trouve, mais ça peut être fort. Peut être fort. Mais c'est à vous de sentir dans quelle situation, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poke, de dégâts sur la durée, je sais pas, un Guldan, Lunara, des trucs comme ça. Ouais, là, ça peut être fort. Mais pareil, contre ça, bah, l'épidémie, c'est excellent aussi. Euh, donc, on va prendre l'épidémie, mais l'armure biotique, pensez-y, c'est God. Ensuite, niveau 7. Alors je vais conseiller de manière générique le foyer infectieux vous ne vous tromperez jamais en jouant en foyer infectieux ça augmente de 50% la portée de l'agent infectieux donc ça peut permettre par exemple de détaquer plus facilement sur Valmodi, tour du destin quand ils essayent de jouer l'objectif mais surtout ça fait euh, si vous faites exploser au moins deux agents infectieux donc si vous avez touché le Z sur deux personnes vous avez une réduction du temps de recharge de euh, l'éruption virale et des capacités de base de 100% pendant 3 secondes donc en gros les temps de recharge s'écoulent plus vite donc ça c'est vous ne vous tromperez jamais avec ça, c'est une réduction de CD sur le D et le Z, c'est cool. Maintenant, si vous vous êtes commencé à bien jouer Stukov, l'ablation chirurgicale, c'est c'est aussi un truc qui renforce encore plus le skill cap du perso et qui, qui l'amène au, au firmament, je dirais, du skill, parce que l'ablation chirurgicale, si vous faites exploser exactement un agent, donc un Z, quel que soit le nombre de virus régénérateurs, donc vous pouvez avoir un A sur 5 mecs, si vous faites péter un Z avec le D sur donc un héros, si ça fait plus d'un héros ça ne marche pas Si vous êtes pété sur un héros Ça abaisse le temps de recharge du D à 5 secondes Et réduit celui des autres capacités de base de 1,5 secondes Donc ça vous permet d'avoir plus vite votre A, plus vite votre Z Donc ablation chirurgicale par exemple avec épidémie, Ça fait que vous avez votre heal tout le temps Et du coup... Eh bien l'ablation chirurgicale ça peut permettre de faire des moves de taré Et l'ablation chirurgicale évidemment fonctionne très bien aussi avec le balistosport réactive Même si il y a Balistosport attention vous pourrez toucher potentiellement plus d'un mec Mais ça fait des choses de dingue puisque vous avez votre dé toutes les 5 secondes Imaginez en termes de burst heal, imaginez en termes de burst dégâts, c'est monstrueux Ensuite nous avons euh, la contamination de masse Alors ça pour le coup c'est un talent qui est vraiment pas terrible à côté de foyer infectieux et ablation Mais encore une fois c'est pas mauvais, c'est juste bof la zone d'effet augmente de 50% en 2,5 secondes. Mais la durée maximale de canalisation est réduite à 4 secondes. Donc vous ne pouvez pas garder le E actif plus de 4 secondes. Donc déjà, ça c'est une grosse limite. Mais surtout, en fait, la, ok, il faut attendre 2,5 secondes pour que le E grandisse. Le souci c'est qu'il y a plein de moments où vous ne pourrez pas rester en canalisation avec Stukov. Donc, contamination de masse, à côté des autres, ça fait grise mine. C'est pas, pas folichon. Niveau 10, niveau 10, les deux ultimes sont excellents. On va commencer par la poussée éruptive, 20 secondes de temps de recharge, donc vous l'avez très souvent. Ça allonge le bras, si ça touche un héros, ça lui inflige 433 points de dégâts et l'étourdit pendant 0,5 secondes si ça touche euh, un obstacle. Donc un mur, euh, un mur naturel ou même un, un bâtiment. A côté de ça, confère à Soukov 50 points d'armure tant que l'ennemi est repoussé. L'idée c'est tout simplement de dégager l'adversaire. Idéal contre des tanks par exemple comme Arthas qui sont un petit peu trop gênants, un Diablo qui veut combo. Le Diablo veut combo. Dégage. L'intérêt aussi, potentiellement. Alors, faire, faut pas y penser tout le temps, mais ça peut permettre de dégager le mec sous les tours. Et le truc, c'est que c'est un stun. Donc, faut penser. Un hein, contre l'obstacle, ça stun. Donc, par exemple, même à bout portant, bah, ça peut servir. Après, l'intérêt aussi peut être de ramener le mec derrière. Mais attention à pas crever, à, à tenter vos, le coup en faisant un petit Falstad, euh, de, faire, de se la jouer Falstad en mode oui euh, je vais passer derrière et machin faut pas oublier que les autres vont essayer de vous tuer pendant ce temps. mais ça peut être très efficace quand l'ennemi oublie un petit peu ça peut vraiment faire les plays donc moi j'avoue que j'adore le la poussée éruptive. même contre du Zeratul et tout qui sera un peu trop agressif euh, on le dégage maintenant il y a les frappes chaotiques 60 secondes de temps de recharge la frappe chaotique hop on va prendre euh, un mur je vais changer pour pas que copier-coller euh, tout le temps frappe chaotique 60 secondes de temps de recharge ça frappe 3 fois et ça inflige des petits dégâts, bon les dégâts sont pas énormes, là pour le coup la poussière optique fait plus mal Mais la frappe chaotique ce qui est bien c'est que c'est plus facile à jouer La poussière optique est plus dure à jouer Frappe chaotique, vous faites, voilà. ça talent. dégage tout le monde donc ça peut permettre de sauver votre équipe C'est une sorte de mini bourrasque de Falstad Et pareil vous pouvez aussi bloquer un mec contre, contre un mur Après l'intérêt c'est plus pour engage que véritablement engage C'est vraiment une engage qui est pas mauvaise L'intérêt aussi de ce 10 c'est surtout au 20 au 20, ça va... Le 10, c'est déjà bien. Hein, mais au 20, ça va vraiment renforcer. On y reviendra après. Palier 13. Alors, les deux ultimes, encore une fois, sont jouables, sont viables. Les, les deux sont très, très forts. Niveau 13. Là, il y a un talent qui est au-dessus. C'est la réaction infectieuse. La réaction infectieuse, c'est monstrueux. Parce que votre combo, donc Z, E, D, eh bien maintenant, c'est pas juste un slow. C'est le combo classique que vous devez faire. Hein. Et maintenant, et eh bien, ça route. Donc ça immobilise l'adversaire pendant 2 secondes. 2 secondes de route. C'est déjà l'un des plus longs routes du jeu. Mais 2 secondes de route et le mec, Et eh à ben la sortie il est encore dans un silence Donc là vous avez, vous avez un route plus silence c'est la définition d'un stun La différence c'est qu'il peut auto attaque Mais c'est quasiment la définition d'un stun Donc c'est comme un stun de 2 secondes en fait Sachant qu'en plus vous n'avez pas besoin de rester en canalisation pour que le, le route continue Par exemple vous faites Z, E, D, j'arrête, le mec continue à être immobilisé Il n'est plus silence par contre mais il continue d'être immobilisé et sachant qu'il y a un truc, alors oh là ça n'a pas marché Mais si vous faites votre Z Même si l'ennemi, vous voyez, est loin Tant que la hitbox est dedans Le route va fonctionner Donc ça c'est vraiment pas mal Vous voyez là, il était quasiment à l'extérieur Ça continue à le route Et on sécurise le kill J'étais pas sûr que ça marche Et on peut sécuriser, bon normalement on sécurise pas le kill comme ça hein. faut, pas, faut pas faire ça, là c'était pour, hein. pour le faire avec classe, mais faut pas faire ça Donc réaction infectieuse, c'est tout simplement un talent Qui vous permet de solo carry des games en classé vous mettez en route en late game, et à partir du 13, hein, vous mettez en route comme ça. Même si vos potes mettent un peu de temps à, à suivre, bah, ça va clairement faciliter une engage pour vos tanks, pour tout. Hein. Vous assurez... Rien que vous-même, vous voyez ce que j'ai mis à Arthas tout seul. C'est tout tout seul. Je mets quasiment un tiers PV à un tank. Donc imaginez si en plus bah, votre tank, il en profite, par exemple, un TC va glissade, ou un DPS va en profiter pour tout balancer. Bah, vous avez assuré un kill. Sachant que là, c'est que sur une personne. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur potentiellement toute une team. Hein. Là par exemple si je fais le Z sur tout le monde... Là les 3 sont routes. Voilà je n'ai pas touché lui Les 3 sont routes. Vous pouvez potentiellement route 3 mecs dans, dans, dans le silence, Voir les 5, etc. Donc c'est tout simplement le talent qui fait que Stuka fait si est méga fort. Donc profitez, jouez-en. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous en QM, en, en CovSIA, en boutique, à vous entraîner à faire ZED, ZED, ZED sur des mecs. Parce que ça, ça... Fait le travail. Après faut pas oublier de soigner vos potes hein, bien entendu, mais vous faites un petit Alt A par exemple et vous tentez le combo. Et instantanément bah, vous allez faire le, le, le travail quoi. Un, un bon route en, en late game c'est GG Wellplay. Ensuite on a l'infection galopante qui est pas mauvaise également, qui est vraiment celui qui essaye de faire de l'ombre à la réaction infectieuse, mais la réaction infectieuse est vraiment au-dessus. C'est euh, si vous faites exploser l'agent infectieux avec éruption virale dans les 1,5 secondes qui suivent son expiration, ça augmente ses dégâts de 150% et les applique dans une zone. Donc ça fait que le D va péter en zone en fait. Hein. Les héros adverses touchés deviennent porteurs d'agents infectieux. Donc en plus le Z continue. Ça c'est vraiment monstrueux. Ils l'ont en plus énormément up pour que ça, ça soit on va dire compétitif par rapport à la réaction infectieuse. Mais bah, le route sera vraiment quasiment tout le temps meilleur. Et si vous commencez à jouer ZED avec le E, de temps en temps, imaginons que euh, vous avez vraiment besoin de dégâts, mais bon, la réaction infectieuse va vous augmenter vos dégâts aussi, c'est ça le truc. Parce que le mec est root, donc il va forcément prendre plus de dégâts de la menace larvée Mais l'infection galopante peut faire vraiment aussi le taf Puisqu'en gros, faut juste attendre, bien attendre, bien penser à l'attente des 1,5 secondes Donc faut attendre que le Z, et ensuite faire péter, et là bah, le, le truc va toucher euh, en zone il y a les complications aussi Menace larvée subsiste 1,5 secondes après l'annulation Ça ça peut être pas mal par exemple contre du chêne En mode euh, tu silences le juste pour le proc Et te barrer comme ça le mec il peut pas vraiment faire le, le truc Mais bon encore une fois la réaction infectieuse c'est trop fort <rire> Vraiment trop fort Et le phagocytose pour le coup ça c'est vraiment pas terrible Ça augmente la portée du E okay. Et si elle inflige des dégâts des héros adverses 10 fois Son temps de recharge prend fin et son coût en mana est restitué Ça c'est les fameux E-build à la con En mode E-O-7 E-O-1 et en fait de faire rien avec coffre ça peut, ça peut se jouer éventuellement dans certaines situations mais c'est vraiment même très très faible par rapport à, aux routes Niveau 16, alors là pour le coup palier 16 on a deux talents On a la panacée pour commencer qui est très générique L'éruption virale ne retire plus le virus régénérateur et porte sa durée à 3 secondes Donc en gros si vous faites A, si vous faites A, D ça enlève le A En fait maintenant bah, le A continue en fait, il continue ça sa duré à 3 secondes donc au lieu de 4,5 secondes c'est 3 secondes donc c'est un petit nerf mais parce que sinon c'était trop fort ah, j'ai raté mon, mon E mais du coup panacée bah c'est vraiment excellent parce que même si vous faites péter le dé dès le départ bah, ça continue à soigner un petit peu vos alliés donc ça renforce tout ça sachant, si je dis pas de bêtises, que si vous faites péter la panacée Il faut choisir ça voilà, ça réinitialise le soin donc ça va refaire, donc ça c'est vraiment fort avec la panacée c'est que potentiellement vous pouvez même renforcer le heal en gros, euh, quasiment réinitialiser le A, c'est comme si le A durait euh, je sais pas, 2 bon, secondes supplémentaires potentiellement Donc ça peut être vraiment vraiment cool à ce niveau là Par contre il y a un talent qui est excellent, c'est la souche résistante Si un allié est affecté par le virus régénérateur, donc le A, est stun ou immobilisé Il récupère instantanément 548 points de vie Bon là c'est des valeurs niveau 22, mais 548 points de vie Il n'y a pas, contrairement par exemple au Ragnaros avec les talents anti-stun où généralement ça te met, bah, comme le balistosport, vous avez 15 secondes entre chaque activation le, le Ragnaros, je crois, c'est 10 secondes Et là, il n'y a, de, de, a pas de proc en fait Donc, si le mec prend un stun, par exemple, du terre Boum, PV, 500 PV Si ETC glissa d'instant Boum, re 500 PV Si euh, derrière, je sais pas, il y a une flèche d'Anzo Boum, re 500 PV instantanément Donc, la souche résistante Très très fort, s'il y a des stuns et des routes C'est excellent, mais vraiment excellent alors on a essayé par contre ça marche si pas avec ma tous les tics de pogo On a essayé ça serait complètement pété sur une tic de pogo À chaque pogo Chaque tic de stun du pogo ça Ça met des, des 500, des 5, ça montrait à 5000 de heal probablement Mais euh, non non ça ne marche pas euh, Mais pour le coup n'importe quel stun Même si euh, les stuns sont tous mis les uns après les autres Boum Full pv, enfin euh, 500 pv supplémentaires Donc ça c'est vraiment cool et enfin le porteur universel, ça peut se propager en continu entre Stukov et les alliés, mais les points de vie euh, sont réduits de 40%, donc les soins euh, du A sont réduits de 40%. Ça c'est vraiment s'il n'y a que une compo ou en face, c'est que du dot. Je sais pas, on est sur Volskaya, c'est Guldan Lunara, bon, euh, ouais, peut-être que le porteur universel, c'est pas dégueu. Mais la panacée sera très forte aussi, donc je déconseille le porteur universel, c'est vraiment euh, panacée sous résistance. Niveau 20 maintenant, alors niveau 20 ça dépend un petit peu de votre 10 Si vous êtes parti frappe chaotique, le chaos contrôlé me semble vraiment, hein, le chaos contrôlé est très très fort Donc chaos contrôlé, qu'est-ce que ça fait Ça paye, Au lieu d'avoir l'ultime qui fait 3, 3 attaques, en fait vous en mettez une seule Mais du coup vous avez 3 charges Donc 3 charges, ça fait que vous pouvez par exemple faire On dégage Arthas, on va refight et pendant ce temps vous pouvez récupérer aussi votre temps de recharge Et là, hop, ils, ils sont un peu trop insistants, ils continuent Ouais bah on les calme, on les calme tout simplement Et le fait qu'il y ait 3 stacks, bah ça réduit le temps de recharge en plus quasiment entre chaque euh, utilisation Donc c'est vraiment pas mal Maintenant au 20, nous avons un talent qui est mais extrêmement sous-estimé pourtant talent. qui est et monstrueux, mais vraiment monstrueux C'est, alors je vais prendre mes talents, talent. hop, plus éruptive, réaction talent. infectieuse On va prendre talent. la souche résistante et ici, hein, alors. là, là ça marche contre le route d'Arthas C'est l'hyper métabolisme pardon Ça augmente de 30% les soins du A si le, vos, vos alliés ou vous-même avez 60% de votre PV au moins 60% de vos PV alors on se dit pas comme ça, on se dit bah ouais mais ça veut dire que si c'est un talent qui marche pas si les mecs ont moins de 60% en fait si vous avez mis un burst heal, les mecs vont très facilement remonter au dessus des 60% et par exemple cumuler avec la panacée mais même sans la panacée et bah les heal, les petits heals, vous savez où j'ai dit la valeur est pas incroyable mais avec euh, l'hypermétabolisme et tous vos alliés ils sont full PV en permanence bon, en fait C'est n'importe quoi hein. L'hypermétabolisme c'est le talent que je conseille au vin Qui est vraiment très fort Surtout que la poussée au vin est pas folle Puisque ça ralentit à cible de 50% pour 4, pendant euh, 4 secondes Dès qu'elle heurte un obstacle Donc c'est pas dégueulasse pas Mais l'hypermétabolisme est vraiment voilà au-dessus Et ensuite on a l'éclatement cellulaire Et option virale fait aussi exploser la menace larvée Donc en gros ça fait exploser le E euh, Mais le problème c'est que du coup c'est un peu bizarre parce que ça, enfin, c'est un peu bizarre parce que ça marche pas très bien dans le combo et c'est déjà très dur de ZED quelqu'un. S'il faut penser aussi à l'éclatement cellulaire, c'est un peu, euh... vraiment vous avez déjà les sorts offensifs l'hypermétabolisme, vous avez besoin d'améliorer les soins pour votre équipe. Mais bon, je vais quand même aller jusqu'au bout euh, dans la zone d'effet. Il est réduit au silence pendant 2,5 secondes. Donc en soi, c'est pas dégueulasse. Ça permet de faire une espèce de, de silence sur le dé, mais c'est quand même assez difficile à faire. Donc c'est honnêtement, je conseille soit le chaos contrôlé, soit l'hyper métabolisme au 20, parce que c'est vraiment les deux très gros talents. Ça c'est plus défensif, enfin ça c'est plus défensif, on va dire en mode bon bah mon R je peux l'utiliser très souvent, ou l'hyper métabolisme pour augmenter le soin direct de vos alliés. Donc voilà pour ce qui est de Stukov, je pense avoir fait le tour. Le guide est peut-être un petit peu long, mais il y avait pas mal de tips, notamment vraiment le Alt A très important, le Alt A. Et entraînez-vous sur les combos. Parce que les combos c'est ce qui va vous permettre d'assurer des kills. Et parfois on peut assurer des kills aussi au R avec les dégâts de l'obstacle. Mais attention à pas sauver les gens bien entendu. Et une utilisation que je vois pas assez de l'ult de. Ben, pas ça que je vais faire. Hop. C'est le R. Le R par exemple pour assurer contre. Même contre le mur en fait, instantanément. Vous voyez, Arthas là Boum Contre le mur, bah ben, ça assure un stun en fait. Si par exemple il glissa de TC et tout. Contre le mur bah, ça va pas faire, ça va pas dégager euh, les gars des Puisque bah il est contre le mur, il est déjà contre le mur Donc ça peut vraiment par exemple Diablo a fait AE Bon non en fait c'est une, une mauvaise idée ça ne pas pas AE Mais imaginons glissade de TC contre le mur ah, là vous le balancez contre le mur, il est déjà contre le mur Donc ça va en fait faire un stun simple dans la chaîne de contrôle en fait mais après par exemple contre Arthas c'est très fort parce que le mec va être dans votre backline, il va vous casser les couilles, boum vous dégagez, ça marche très bien contre Irel aussi ce genre de perso. Vous les dégagez quand ils sont un petit peu trop incisifs dans la backline, on dégage ça et on focus le reste ou on amène le, le gars sous tour etc. Donc ça peut être excellent. Voilà j'espère que cette vidéo de guide de Stuka vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos retours et vos questions dans les commentaires évidemment, likez, partagez tout ça tout ça. Plein de bisous, il y a les réseaux sociaux évidemment dans la description et ailleurs, n'hésitez pas voilà soutenir, follow. Like, c'est très sympa. Bisous